T'es un gros bâtard en fait, tu me dégoûtes. Je m'en bats les couilles. Et en fait, je t'ai trompé plusieurs fois quand on était ensemble. Je m'en bats les couilles. J'ai oublié de te dire, j'ai changé le mot de passe Netflix. Il est 11 h 30 ce matin là quand nous retrouvons Valentin Batteur. Il nous explique être passionné de cyclomoteur. Mais aussi guetteur. Non c'est bon, il a pas les Mais t'es une pute en fait. Bah pourquoi Bah tu portes un débardeur. T'as pas honte de te montrer autant Tranquille, c'est un débardeur. Non Bah quand tu vas à la plage, tu vas en tenue de ski Oui Une idée Non, et toi C'est toi qui. Tu veux manger quoi J'ai faim Mais genre quoi Italien Espagnol J'ai dit j'ai putain de faim Alors quand je te dis j'ai faim J'ai faim Je, je, ma, ma, appelle. pelle, Great. Okay. Faster. Je, je, ma, ma, appelle. pelle, Je m'appelle. Me pou pou. <laughs> <laughs> oh no no no no. <laughs> <laughs> Ana man a fait me truc. Ana man un Non non non non <rire> Un petit baiser chéri, que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de pise Et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos ravdolies Et les si doux alle Shamir là-bas c'est compliqué eh ouais. je me sens stressé quand même Marcel ça, moi, je te dis la vérité Merci, okay, oui. ouais, je passe deux fois deux fois Merci. <laughs> Ah. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'inviter des gens chez vous qui touchent à tout hyper mal Mais Vous les connaissez depuis trop longtemps donc vous pouvez rien leur dire en fait. Euh non, non, non, ne touche pas. Ouais, ouais, c'est un peu fragile. Non, mais c'est pas grave, mais juste, euh, je te le dis comme ça, on s'en fout. <rire> Non, on ne s'en fout pas. Oh, shoot a... J'en ai marre du célibat. Parce qu'à cause du célibat, je m'épile plus. Ah non, je ne suis pas célibataire. Bref. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour pour enlever Chewbacca. Ouais, mon gars, il vient demain. Les hommes, il n'y a pas d'arnaque. Nous, c'est notre vraie tête, quand on s'endort, c'est nous. Vous, les femmes, après vous êtes démaquillées, etc. On s'endort avec une personne, on se réveille avec une autre. Bon, j'ai une très très très mauvaise nouvelle à vous annoncer, les gars. Ce matin, je me suis réveillée. Et je vais sur mon compte en banque et je vois que je suis toujours pauvre. La France c'est bien, regarde, c'est la glace qui tombe du ciel comme ça. En Afrique là, même dans les congélateurs, il n'y a pas la glace comme ça. Tu vas casser les pieds Mais ça va, c'est une question. S'il si y avait rien de grave, tu répondrais justement. Ça cache quelque chose. Tout ce qui était avant toi, je l'ai oublié. Ah, voilà, bonne réponse. Par contre, si tu as un million de likes sur cette vidéo, je te laisse t'asseoir à la place du conducteur de ma voiture. Ouais c'est ça. T'es sérieux Sérieux. Allez. Oh putain. Allez les gars, likez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh. Frank frérot. T'es sérieux là gros Pourquoi tu fais des trucs comme ça Est-ce que tu le c'est de la vie de merde En attendant c'est toi qui es en train de rater ton ramadan. Oh. C'est la pluie aussi, hein, celle qui fumait de l'herbe. Non mais n'importe <coughs> quoi. Hein. Ben si c'est ça en fait maman, hein. c'est oui. toi, hein, tu connais la mauvaise version. Hein. Oui ben, bien sûr, oui. Oui bah oui. Ben, oui. Oui, oui. oui oui. Qui fumait de l'herbe, oui. Oui. Va ta chambre et ça ira mieux. Toute sa vie, à la fin, tu peux plus ou t'as plus envie tout simplement et tu deviens un bâtard. T'es un bâtard à ce moment-là. Un bâtard. Faut le faire, je l'ai fait tout à l'heure, mais il faut le vérifier là-dessus. Voilà. Bon, comme mon car est presque attitré, j'ai pas besoin de refaire les rétros parce que du coup, euh, les réglages n'ont pas changé. Bref, après, en euh, bon, vrai, voilà, après on part quoi. Un peu comme maintenant. Allez, bye, bonne journée. Ah Allez, montre un coup comment qu'on fait, Lana. Essaye de les faire rebondir un peu, mais pas me les faire éclater, parce qu'après, je ne suis pas dans la galère. Hein vous voyez Donc, euh, bah, je l'ai laissé presque 48 heures quand même. Donc, vous voyez, on voit quand même l'aspect à l'intérieur euh, de l'œuf. Et puis, bon, bah, on va le faire. À toutes les femmes qui sortent les billets de leur sein à la caisse, arrêtez, parce que les caissières vont finir par vous rendre de la monnaie en prenant les pièces dans leur slip. Vous allez voir comme c'est dégueulasse. Mmh Arrête de me faire chier, bordeaux de merde <rire> J'ai un frère, au lieu de dire lampadaire, il me dit lampondère. Au lieu de me dire ricocher, lui il va me sentir rocochi. Et au lieu de dire apporte-moi de l'eau, il va me dire apporte-moi du lot. Mais il sait pas parler ou c'est moi qui sais pas parler? J'aurais dû écouter mes potes. pourtant prévenu. Si j'avais j'aurais mis une capote. Cela m'aurait évité. Eh, eh, pour le petit là, pour le petit qui casse les couilles à mon petit frère là à l'école. Sur ma vie, je vais sortir une note à 45 de mon cul. Je vais tirer sur toi, ça va. gens, je sais pas si vous voyez, mais moi depuis ce matin, je suis morte de rire Parce qu'il y a un mec, avec sa Mercedes, il est allé se mettre dans le champ, en face Et il accélère pour sortir, et il accélère, et il accélère, mais il ne bouge pas dans iota. Ah merde, j'envole de mort, putain, là, je suis foutu Je suis foutu, elle passera pas Non, non, non, mais les stars. pourquoi, les ah, ben, la dernière fois, il a, il a sorti un truc, il était aussi gros mon pouce. Vous êtes malade? je comprends pas. C'est quoi votre délire? <rire> oh, non, non, non, non. Oh, <rire> <rire> <rire>